Bonjour, Jana. Bonjour, madame. Euh, à présent, tu as fait ton oral, ton oral d'examen du DNB. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a semblé difficile à ton oral? En fait, moi, j'ai choisi mon oral en anglais, en français. Moi, je parle bien en anglais. Et en euh, français, j'ai trouvé un peu difficile car euh, c'est une euh, langue neuve pour moi, euh, mais je les prends bien avec Mme Marest, avec Mme Moreau aussi euh, cette année. Et j'ai euh, commencé à apprendre et comprendre tout et parler un peu, comme vous écoutez. Et comme ça, euh, les, les plus difficiles, difficile, j'ai trouvé dans mon oral et quand euh, posé, les professeurs s'est posé les questions, euh, en fait, si moi je ne comprends pas, je, je fais quoi euh, si je, je, ne f... je ne sais pas trop quoi répondre, si oui, je ne comprends est pas. Est-ce que euh, tu avais dû préparer un peu aussi en français une, une partie de l'exposé Oui, j'ai préparé une traduction et la conclusion en français. Ça, ça a été difficile euh, Bah du coup pas beaucoup, pas beaucoup. Euh, bah, bah, parce que j'ai le préparé bien avec Mme marès et tout ça, et le, les, les, par, les autres parties ont été en étaient en anglais. D'accord. Et finalement les questions ont été posées de façon simple et lente ou bah. euh, pas Oui, euh, les, les professeurs elles sont très gentils elles, elles, elles, elles oh. se les, les, les, les questions très lentement et moi, je le comprends bien et je, je l'ai répondu. Oui, tu as pu répondre, c'est formidable. Oui. Quelques mois après tes débuts, c'est formidable. Merci, Jana. Merci, Madame.